La présence de Dieu est ici parmi nous, Oh, est La présence de Dieu est ici parmi nous, Oh, est of me.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 et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de qui des joies et des actions de grâce, d'illimititude en fait Pourquoi t'as bâti mon âme Et je m'étais au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis les morts, depuis la montagne des mystère. Un faut appeler notre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes fronts passent sur moi. Le jour, le télé m'a accordé sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublier Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécutés m'outragent et me disent sans cesse Où est ton Dieu pourquoi ça bâtit mon âme et je me au-dedans de moi, espérant Dieu, car je le louerai et le, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Comme les bichets soupirent après des courants, et ainsi mon âme soupira après toi, oh mon Dieu. Mon âme, a soif Dieu, Dieu, quand je parle de vraiment soif de toi notre Dieu. Au plus profond de notre cœur, c'est vraiment les désirs que nous avons, nous te désirons encore. Ce soir, merci pour uh, ce rassemblement, merci pour ce privilège encore que nous avons va nous tenir encore dans ta maison, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es vraiment le Dieu très haut, digne de louange, Père Tibissant, Dieu. Le Dieu qui doit recevoir la révérence et la crainte et le respect. C'est toi, notre Dieu. C'est pourquoi nous revenons en te suppliant, en te la grâce, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Que nous puissions encore trouver grâce devant ta face encore ce soir. Que tu sois vraiment avec nous, notre Dieu. Nous parlons, nous conduisons encore davantage, mon Seigneur. Tu nous as bénis aussi au travers des psaumes, mon bénémoine, Père Tibissant, des chants et des cantiques, mon bénémoine. Père Saint-Dieu, nous nous réjouissons Encore mon roi, nous pensons à tous Nos bien-aimés frères et sœurs Seigneur Ce peuple qui s'accroche à toi Et qui t'aime aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu Mais dont tu as les regards aussi fixés sur eux Mon bien-aimé Père saint Nous avons tous besoin de ton soutien mon roi De ta main puissante dans notre vie, Seigneur Jésus Encore une fois, bien-aimé Père Saint-Dieu puissions encore agir, mon bien-aimé Père et soeurs, Dieu, et agir et, et relever Encore, Père Saint-Dieu, ce peuple qui, qui ne cherche que toi, mon bien-aimé Père Saint Qui a vraiment la soif de Père son dieu, de répondre à tes exemples en toi bénémoine pas du et qui s'attend quand tu dis en ce que toi tu veux seigneur la force patibissant ben, de pouvoir agir c'est toi qui le donnes pas son Dieu le soutien c'est toi qui le fais bénémoine pas nous n'avons point d'autre Dieu mon bénémoine Père Subissant il n'y a pas d'autre Dieu que nous voulons invoquer encore dans ces temps où nous sommes mon béni Père Tuissant ce n'est que toi qui t'es fait connaître à nous mon bénémoine Seigneur C'est pourquoi nous revenons à toi au bien Père Saint Regarde l'état de ton peuple mon bénémoine Pas Regarde son état mon bénémoine Père dieu si toi tu n'agis pas mon Seigneur Jésus, il pourra agir encore pour ce peuple, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Si toi, tu ne veux pas le Père Saint-Dieu, il pourra exaucer, mon bénémoine Seigneur. Nous avons soif de toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous crions à toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui a dit que tu as les oreilles et tu entends, Seigneur. Tu es le Dieu miséricordieux, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Là, la colère riche en bonté, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Aie pitié, mon bénémoine, Seigneur, au Dieu. Secours ton peuple, mon bénémoine, Père Saint-Dieu et agis encore, mon roi. Et voici, mon Père saint le toi mon bien-aimé Seigneur où pourrons nous trouver les secours Seigneur Jésus le monde ne peut pas nous secourir mon roi les hôpitaux ne peuvent pas nous secourir, mon bénémoine Père Saint Dieu il n'y a que toi mon bien Père Tibissant oh je lève mes yeux vers les montagnes il n'y a pas de secours mon roi mais secours ne peut venir que de toi mon bien-aimé Seigneur Jésus nous implorons ta grâce mon roi nous implorons ton secours et ton soutien mon pas c'est toi qui dois être honoré Seigneur Dieu dans la victoire que nous voulons avoir Pédi au oh, Dieu Pas Tibissant tout à devant la gloire bénémoine Pas Tibissant pour ce que tu auras fait pour ton peuple, mon bénémoine, Seigneur. Aujourd'hui encore est un jour de grâce, mon Seigneur Jésus. Que tu sois adoré, mon béni Père Dieu. Vois le cœur qui tourne vers toi. L'espérance ne vient que de toi, mon bénémoine, Le courage du vient que de toi, mon bénémoine, C'est toi qui nous encourage encore, mon bénémoine, Père Dieu. Seigneur, juste le regard à toi, mon bénémoine, du Juste ta main à toi, mon bénémoine, Père Dieu. Pour mon frère et pour ma soeur. Pour nos enfants, enfants mon bénémoine, Pour chacun de nous encore ce soir, mon bénémoine, Père Dieu, que ce jour soit aussi un jour nouveau, que ce soit aussi un jour différent, bénémoine Pas Tébisson. Où toi tu agis encore, mon bénémoine, Pas nous t'implorons la grâce, mon béni, Seigneur. Nous avons l'assurance, mon roi, bénémoine, Paté Bissan. Ta puissance n'a jamais diminué, diminuera jamais, Seigneur. C'est toi le soutien, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu es pour nous encore aujourd'hui, mon béni, mon Père Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore davantage, mon roi. Nous ne cesserons de crier à toi parce que nous persévérons, Seigneur. Seigneur Jésus, viens-nous en aide encore ce soir, mon sauveur. Secours, cool, chacun de nous, mon bénévole. Et merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour, mon sauveur. Et pour ta grande compassion à notre endroit. Oh, Jésus, mon roi, tu es le Dieu qui a la capacité de pouvoir agir encore. Pour tout dans notre vie pour... La santé, bénérez pas nous la victoire dans tous les domaines, Père Saint-Dieu. Ah, oh, Seigneur Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous avons vraiment besoin de toi, mon Seigneur Jésus. Nous crions à toi parce que nous savons que tu as toujours été un secours pour le malheureux, Seigneur Jésus. Un secours, Père mission dieu même pour l'indigent, mon béni pas Un secours pour ton peuple, mon roi. Oh la Bible est est à toi, Père mission dieu tu as envoyé le secours, mon sauveur. Nous crions à toi, mon béni, Père sans dieu Envoie le secours, mon bénémoine Père Dieu. Envoie le secours, mon roi. Ouvre les portes, mon Père, pas de sans Dieu. Pour encore agir encore et déverser encore la délivrance et la grâce encore à ton père, mon bénémoine, Père sans dieu C'est toi qui es notre soutien, notre secours. Tu l'as dit, tu es vraiment un secours qui ne peut pas manquer autant de la détresse. C'est vers toi que nos yeux sont fixés, Seigneur. Nous courons à toi, béni, Père saint Dieu, parce que nous comptons sur toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas compter sur l'homme. Tu l'as dit toi-même, maudit soit donc l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit celui qui se confie dans l'éternel, mon béni, Père saint Dieu. C'est là nos efforts que nous fournissons, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Notre confiance repose réellement sur toi, mon bénémoine Père saint Si Nous, aidons, nous sommes appuyés prier sur les hommes, pardonne-nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous revenons à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour nous appuyer sur toi, afin que tu puisses encore agir, Seigneur. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, mon roi, Seigneur, poursuivre, accomplir encore des merveilles parmi nous, Seigneur Jésus. Et manifester encore cette grâce, mon bénémoine Père saint Parce que tu as fait des promesses, mon bénémoine Seigneur. Tu tiens toujours à tes promesses, à toi, mon Père Saint-Dieu. Ce peuple a besoin de toi, mon bébé, de mes pères, pour être rélevé encore davantage, mon roi. Seigneur, il y a un temps pour toutes choses, mon bébé, Seigneur Oh, puissions encore entendre encore nos prières. Nos prières encore ce soir, mon bébé, de mes pères, son Dieu Et nos prières, mon bébé, de mes pères, son Dieu. Nous nous approchons de ton trône de grâce, mon roi. Nous sommes heureux de pouvoir ta t'avoir parce que réellement, sans Dieu, nous ne vont pas vivre, mon bébé, Seigneur Mais nous t'avons, père, son Dieu, c'est pourquoi nous vivons, mon bébé, de mes pères. Oh, nous avons l'espérance parce que tu es vivant, mon bénémoine Seigneur. Tu l'as dit toi-même dans ta parole à toi que parce que tu vis, nous vivons également aussi, Seigneur. C'est pour ça que nous vivons, mon bénémoine, Père Tibissant. Nous ne voulons plus revenir en arrière, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous avons abandonné le monde, mon bénémoine, Père Bissan. Nous ne voyons rien que nous voulons rétiner, mon seulement, bénémoine, Patébissant. Même pas les désirs, mon béni, Père Tibissant, parce que si nous retournons en arrière, nous mourrons, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous voulons aller en avant avec toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que nous voulons vivre, mon bénémoine, Père Tibissant. Les de toi mon bébé, mes Père dieu le secours ne descend que de toi mon sauveur. Tu es un secours qui ne peut pas manquer, mon Pas de vie, sans, Parce que tu es la parole vivante, mon mon Père Tu es manifesté, Père Et tu l'as fait encore davantage, mon roi. Nous crions à toi, mon sauveur béni. Nous avons soif des vivants, comme nous l'avons entendu, Père Comme une bille soupire après des courants d'eau, mon Père de Notre âme aussi ce soir soupire après toi. Ô oh, Dieu du ciel. Tu es revêtu de gloire, mon bien-aimé Seigneur. Et ton peuple que nous sommes, mon bénémoine, Patrice pas Tu nous l'as dit que nous sommes les tout de pâturage, ton pâturage à toi, mon bien-aimé, père Dieu, que ta main puissante conduire. C'est vrai que les hommes peuvent se fatiguer, ils peuvent se lasser, mon roi. Nous ne pouvons pas nous lasser de la céder, toi, mon bien-aimé, pas Peu importe la condition, mon bien-aimé, Dieu. Mais nous savons que si nous lâchons, oh, nous mon bien-aimé, Si nous lâchons prise, mon bien-aimé, Où pourrons nous aller, mon bien-aimé, saint Dieu Mais c'est auprès de toi, mon Seigneur, que nous te supplions, mon Père Saint, dieu nous savons qu'ils sont près de toi mon bébé Père pas comme la femme du ciel, mon bébé mais Seigneur Jésus nous crions aussi à toi mon Père Saint, dieu oh dieu les chiens mages et miettes mon bébé pas du qui tombe à la table du maître mon bébé Seigneur nous croyons en toi mon bébé Père Saint, dieu secours oh éternel et agis mon roi merci parce que tu vis, mon Seigneur. Merci parce que tu es le donateur de tout don excellent. Un secours qui ne manque jamais autant de la détresse, mon Seigneur. Nous comptons véritablement sur toi, Seigneur. Et nous nous appuyons vraiment sur toi encore en ce jour, mon Seigneur. Parce que nous savons que tu le fais et que tu le feras aussi, Père oh Dieu. Fais quelque chose, mon Seigneur, bien-aimé Père sans dieu pour que ton peuple puisse seulement prendre courage, mon roi. Fais quelque chose, mon de Père Saint-Dieu, pour qu'il soit élevé aussi, mon bien-aimé Seigneur Jésus, Dieu. Chaque jour ne se ressemble pas, mon sauveur. Parce que tu es toujours le même Dieu, mon bénémoine, Père Tivisson, Dieu. Tu fais des merveilles, mon bénémoine, Père Dieu Et ta façon de faire est toujours merveilleuse, mon bénémoine, Père Dieu Louange et honneur à toi. Nous te disons merci. Nous te glorifions, mon bien-aimé Seigneur, le sauveur. On nous l'a dit cela et nous l'avons lu, Père Saint-Dieu. Tu es riche en miséricorde, mon bénémoine Patrice. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous l'avons appris aussi, mon bénémoine Seigneur. Et cela est la vérité, mon bénémoine Patrice. Nous y croyons, mon bénémoine Père, au Dieu. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, Seigneur. Oh aimé, Seigneur. Dieu qui est riche en miséricorde, Père Saint-Dieu. Et c'est pour cela que nous avons confiance et nous tenons ferme, mon bénémoine Patrice. Et comme on l'a dit aussi, mon Père Patrice, nous l'avons aussi lu dans ta parole à toi. Tu es le Dieu miséricordieux, et là la colère est en beauté. Et aussi les dieux qui ne se lasse pas de pardonner mon bénémoine pas du Et auprès de qui nous sommes invités à pouvoir revenir. C'est pour ça que nous revenons auprès de toi mon bénémoine, Seigneur, Jésus. Parce que l'homme ne peut pas nous supporter Seigneur. Mais toi oui mon bénéme Seigneur. Pardonne et soutiens mon Seigneur. Merci encore pour cette grâce que nous avons trouvée à tes yeux recevoir pour ton peuple mes soeurs, pour mes frères, Seigneur, et pour tous ceux qui sont à toi, et nous te disons -en, merci encore, Béni ton peuple qui à l'écoute encore ce soir, nous pensons à chacun d'eux, Seigneur, que là où ils sont, on voit combien ils pleurent parce qu'ils sont malades, mon béni mes personne, Dieu, là ils savent que dans ta parole à toi, il est écrit, Seigneur Jésus, qui par pas ta sûr. nous avons donc réussi aussi la guérison, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait vivre encore aujourd'hui mon Seigneur Nous avons confiance en toi Nous te remercions mon Sauveur. C'est vraiment du plus profond de notre cœur Que nous sommes approchés de toi Pour te dire merci Seigneur Merci Sauveur. Jamais seul avec toi mon Sauveur. Merci pour tout Pardonne encore et agis Sois béni, sois glorifié Et sois exalté Béni soit ton Seigneur. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire encore aujourd'hui, Père. Garde ton peuple. Il est à toi, mon Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, Père. Merci, Père. Gloire te soit rendue. Et honneur à toi, mon Père. Béni sois-tu qui es l'étoile bien du matin, Seigneur. Il nous éclaire encore, il nous soutient Nous avons besoin de toi Nous croyons Que tu es plus que capable mon Père De le faire encore Et pour nous aussi mon Seigneur Sois béni, sois glorifié Nous t'avons remercié Père Et encore merci Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit béni Qu'il soit glorifié et exalté aussi Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait sa bonté, sa grâce et sa miséricorde c'est un jour de grâce aussi que Dieu nous accorde alors que nous pouvons observer aussi dans l'espace temps que nous sommes que le soleil se lève à, à l'est et se couche à l'ouest ces mouvements, personne ne peut les changer en fait quand il se il doit absolument aussi se coucher aussi. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il fait de nous, des signes aussi dans ce monde dans lequel nous sommes, en faisant de nous des fils et des filles au travers de qui, effectivement, il veut en fait être glorifié aussi, être vu aussi. C'est pour ça que... dit que si nous souffrons avec lui, c'est sûr que nous réunissons aussi avec lui. La souffrance fait partie effectivement de la vie des fils et des filles de Dieu. C'est une chose qu'on ne peut pas échapper et qu'on ne peut pas aussi prier en disant Seigneur éloigne-moi de cela. Parce que la Bible nous fait savoir que Puisque nous désirons qu'il soit donc à nous, comme les scènes Écritures le font savoir, que s'il consent donc à donner sa vie, il verra donc une postérité. Et c'est dans cette postérité qu'il prolongera donc ses jours. Il l'a souvent répété aussi, nous montrant en réalité dans les scènes Écritures, mais c'est parce que nous, nous ne prêtons pas souvent attention à sa parole. Nous écoutons, mais en fait... Nous sommes focalisés effectivement sur ce, que, ce qui correspond à ce que nous avons comme besoin et désir. Mais nous ne prêtons pas attention à ce, qui, à ce que Dieu veut, ce besoin à lui effectivement aussi, ce qu'il attend de nous. Si Christ notre Seigneur devait choisir, je te donne un exemple, s'il avait un choix à pouvoir faire, De lui-même, en tant qu'homme serviteur, qu'il était venu donc, dans la forme d'un homme, s'il avait un choix à pouvoir faire, il ferait le choix comme tous les hommes. Vous direz, mon frère, comme, bien sûr que vous vous souvenez quand il a demandé à ses disciples de prier avec lui pendant un temps. C'était dans le jardin de testimony c'est à ce moment-là qu'il a pleuré, donc il a prié, les sueurs était comme des grumeaux de sang, comme vous le savez. Et puis il s'est écrit en disant, Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc l'humain peut demander cela. Parce que quand l'humain peut voir effectivement ce qui est en face de lui, la souffrance et tout ça, parce que les clous et. Le fouet qui devait arriver à pouvoir avoir tout ce qui pouvait vivre, effectivement, entre les mains des païens, effectivement, il savait cela. Et d'ailleurs, vous vous souvenez ce que notre précieux frère Zachée nous a lu, donc, comme somme le, le dimanche, je pense, disait criant, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Alors, il a crié en disant que, non pas, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi, tu veux, en fait. Et il a aussi, il s'est souvenu aussi dans les Saintes Écritures, dans le psaume 40, il est écrit aussi que, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Je suis venu, au oh Dieu, pour faire donc ta volonté. Nous entendons effectivement, chaque fois que nous lisons et que nous sommes rassemblés, qu'il est nécessaire absolument de faire la volonté de Dieu. Mais est-ce que vraiment on comprend pour quelles raisons il est absolument nécessaire de faire la volonté de Dieu C'est ça la question qu'on se pose. Parce que si nous comprenons en réalité que c'est vraiment nécessaire d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est le désir qui satisfait Dieu lui-même. C'est ce que Dieu prend plaisir lui quand il le regarde. Il dit ça, je prends plaisir. C'est comme quand nous lisons dans le livre d'Esaïe, je pense, chapitre 58, il parle effectivement de jeûne, il dit... « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ?» Vous savez, pendant le jeûne, ce n'est pas des moments de plaisir. C'est des moments de difficulté, des douleurs où tu prives de manger parce que l'homme, la nature de l'homme, a besoin de manger, de voir du plaisir, de faire beaucoup de choses, effectivement. Mais pendant cette période-là, c'est là où ton corps à toi il est privé de tout. Toi-même, tu commences à pouvoir pleurer, tu soupires. C'est un moment de souffrance. De douleur, effectivement, aussi, où la Bible dit qu'on où tu mortifies ton âme, effectivement, et l'homme se couche sur la cendre et la poussière, effectivement, il prend un sac. Et c'est à ce moment-là que Dieu prend plaisir. C'est très contrastant, en fait. Parce que quelqu'un qui prend plaisir comme ça à voir une personne dans cet état, on se dit, c'est pas. C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, nous devons bien comprendre effectivement, c'est Dieu, quest ce qu'il est. Parce que je, je suis j'ai le besoin de pouvoir vivre avec lui. Vous vous rendez compte que sur la terre, nous vivons peut-être que 60 ans, peut-être 15 ans, puis on est parti, 20 ans, on est parti... On peut vivre avec des gens peut-être pendant 40, 50, 60 ans, 80 ans, peut-être 100 ans, que je vous vivez avec les gens. Vous voyez, donc ces gens-là, vous voyez par exemple, comment ils sont, effectivement. La manière de, de, qui sont, effectivement, parfois ça va, parfois ça va pas. Vous n'avez qu'un laps de temps que vous vivez avec une personne, c'est probablement 50, 60, maximum 100. Mais c'est comme si vous vivez avec quand cette personne, après vous passez le moments difficile avec la personne, pour vous c'est devenu comme... Mais réfléchissez un tout petit peu. Avec un être humain sur la terre, rien que les 50-60 ans que Dieu vous donne avec lui, vous avez difficile. Mais avec Dieu, vous voulez vivre avec Dieu. Mais avec Dieu, on vit quand ça? Combien de temps? L'éternité. Donc vous allez vivre à l'éternité avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment pouvez-vous vouloir vivre une éternité avec une personne que vous ne connaissez pas Je désire vivre l'éternité avec quelqu'un, même peut-être 100 ans, 2 ans, 100 ans, mais avec quelqu'un que je connais, auquel je prends plaisir à vivre avec. Est-ce que vous comprenez Et vous soupirez à pouvoir vivre avec un Dieu que vous ne connaissez vraiment pas. Son caractère, sa façon de voir être, effectivement, vous ne le savez pas tellement très bien. Parce que, bon, quand des prédicateurs se tiennent là, effectivement, que la parole de Dieu vous est pour vous montrer qui est Dieu, ça ne vous intéresse pas trop. Ce que vous voulez simplement, c'est vivre l'éternité. Mais vous allez vivre l'éternité avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez même pas son caractère. Qu'est-ce que moi, il va agir, comment il va faire Vous ne connaissez rien, mais vite, éternité. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça qu'il faudra que chacun de nous puisse quand même s'asseoir. Ce n'est pas mon frère et ma soeur pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de votre vie, de votre âme, pas de moi, pas de quelqu'un d'autre, mais de vous-même. N'oubliez jamais, en tant qu'humain, un jour vous allez mourir. D'une manière ou d'autre, vous devez passer d'ici à l'autre côté. Et quand vous allez passer d'ici à l'autre côté, sachez très bien que vous serez seul, en fait. Là où vous serez, personne ne va plus vous influencer. Vous n'allez pas faire, je dis, bon, j'ai fait ça parce que, pour faire plaisir à ceci. Non, parce que là, vous serez devant la barre du de jugement, devant vous se trouve le juge. Et à côté de vous, il n'y a personne. Tout le monde a le tremblement. Donc ça, ça va arriver. C'est-à-dire qu'il faut que... C'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu à pouvoir me référer à prêter cela. Ce n'est pas pour une répétition, mais pour que vous puissiez comprendre. L'apôtre Paul, il dit, « Je traite durement mon corps afin qu'il soit assujetti par moi, mais à la parole de Dieu, de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. C'est un exemple que je donne à que vous compreniez effectivement qu'il était servant Dieu et Dieu confirmant son appel et son ministère, effectivement, Dieu est entre avec lui. Et cet homme arrive à pouvoir dire une chose comme ça. Et nous, dans nos tâches minimes que nous avons, et même dans notre façon de pouvoir s'approcher de Dieu, à combien faut de faute raison, on doit quand même être encore beaucoup plus dur envers nous-mêmes. Pour notre salut à nous-mêmes. Pas pour le salut de quelqu'un d'autre. le tien parce que lui là, il ne disait pas que, bon, de peur que les autres, j'ai été lui, moi-même. Donc, il dit même, c'est ça qui me touche, il dit, mais, mais, mais j'ai fait tout pour moi-même avoir part à l'évangile. Donc, il, il était censé pouvoir, dans l'obligation, pouvoir être sûr et certain que ce que lui, il a reçu et qu'il prêche aux autres, c'est vraiment Dieu qui lui a donné. Parce que non, si, si, si ce n'est pas le cas, il va être perdu lui-même. Mais lui-même, il a besoin du salut. Est-ce que vous comprenez Donc, si un homme comme ça peut se traiter comme ça, alors vous et moi. Parce que que ce soit nos enfants qui viennent, qui s'asseyent ici, ils doivent comprendre pourquoi ils viennent. C'est vrai, ce n'est pas une partie des plaisirs qu'on les force après l'école, on les amène ici. Ainsi. Non, les enfants, vous devez comprendre cela. C'est important. Pourquoi, moi, est-ce que les saluts est important pour moi Parce que, pourquoi est-ce que vous devez comprendre ça parce que Ça ne sert à rien de s'asseoir ici, de chanter, d'être assez gentil. Mais à l'école, vous vivez autrement. Vous vous côtoyez avec ceci, vous faites ce que les autres font. Parce que, quoi, les milieux vous influencent, effectivement, ainsi. ça vous a, parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que, je suis mon père, je suis ma maman, je suis, j vais à un endroit effectivement comme ça. Parce que chaque fois, il ne faut pas toujours dire, à cause de mon père, à cause de ma mère. Non, toi-même. Toi-même, parce qu'un jour ton papa ne sera pas là. Ta maman ne sera pas là. Et si ta maman, Dieu soit béni, je me souviens que l'autre fois, que, que Dieu bénisse notre soeur Bambino. Ça fait longtemps. Que Dieu la bénisse richement. Et oui, c'est vrai. Et ne se souvient plus, mais que Dieu la bénisse. Il a fait asseoir ses enfants. Il dit, mais quand vous venez à l'église, effectivement, c'est elle. Il dit, mais si un jour, si vous venez à cause de... mais si un jour, moi, je ne suis plus là, allez-vous avoir le courage de venir à l'assemblée Parce que c'est ça le problème, que Dieu la bénisse. C'est ça le problème, mon frère. Si les enfants viennent parce que, bon, maman vient, comme si on le forçait, mais les jours où maman ne sera pas là, parce qu'un jour, nous ne serons pas là. Qu'allez-vous faire maintenant Allez-vous continuer à aller à l'église Allez-vous continuer à envoyer aimer Dieu Parce que c'est ça le problème. Parce qu'il faut que nous enseignions aux enfants que nous avons, étant aussi un exemple, ces enfants disent, mais pourquoi nous nous aimons Dieu On ne vous oblige pas, mais voici pourquoi moi j'étais aussi jeune, si je n'avais pas... Donc vous leur rendez des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie, pour qu'ils ne soient pas avec vous comme des robots, parce qu'il faut aussi que tu sois un exemple pour l'enfant veux-tu que les enfants pu l'enfant puisse arriver à votre, pour apprendre courage et pour aller à l'assemblée si déjà toi qui vas à l'assemblée tu ne fais même pas ce qu'ils vont faire c'est parce que <rire> nous ne connaissons pas les dieux pour qui nous disons nous l'avons reçu comme notre sauveur personnel effectivement mais qui est-ce que tu as reçu comme ton sauveur personnel si vous êtes toujours eu à pouvoir vous dire ici frère et soeur ce n'est pas une formule je te reçois, je crois en toi comme mon sauveur. -père. Ce n'est pas une formule. Non, non, non, non, non, non. C'est une déclaration en connaissance de cause. Ah, je sais pourquoi moi je veux te recevoir. Pas parce que, bon, on m'a chanté ceci et cela, puis j'ai dit, bon, sous l'engouement, je dit oui, j'avance je, je, je, avec la formule, je te, je te reçois comme mon sauveur. -père. Non. Je dois comprendre pourquoi c'est Jésus, je dois le recevoir. Et tes enfants doivent aussi voir, effectivement, que non. Papa, maman, et ceci et l'oncle, ils ont mal reçu ces Jésus dans leur vie. Parce que quand je vis avec lui, ou quand je dis quand quelque chose n'est pas de Dieu, c'est difficile qu'ils supportent cela. Mais si toi, tu es tout à tout, acceptant tout, effectivement, que les enfants viennent comme des prostituées, tu es d'accord. Qu'ils fassent que tu es d'accord. Et tu dis, gloire à Dieu. Comment veux-tu que les enfants puissent comprendre, effectivement, les sens? ce qui veut dire qu'ils peuvent pas comprendre. Mais quel est donc ces dieux en question? Parce que ben, nous ne sommes pas différents. Les musulmans, ils font le ramadan. Eh bien, hein, ils sont pas différents. Mais nous, on peut faire aussi le ramadan. Non, mais c'est vrai, ça peut être arrivé, mais c'est important. Mais l'enfant va se poser la question. Parce qu'à l'école, il a des amis. Aujourd'hui, parce qu'il faut voir comment ils font le ramadan. Ah oui, hein. la maison toute entière. Ils ont tous des ramadan. Et quand ils terminent de dans la maison toute entière, ils font se cérémonier tous ensemble. il mangent rien à des heures, les enfants aussi suivent effectivement. Donc ils comprennent. Il y a un petit, hein, comment dire, un petit amalicite, Il est déjà. Il te parle déjà. Tu comprends que là, il est vraiment l'un des moments. Effectivement, si de suite, regarde le nôtre. Ce petit-là, il sait que quand il est à l'école quelque part, effectivement, si, oui. si, si madame fait comme ça et puis prépare avec ce qui n'ont pas de... Ah non, non. Oui. Elle est différente, elle est nôtre. C'est vrai. Serait certain. Je certain. J'ai voyé, c'était il y a deux ou trois jours de cela. J'étais sorti, puis je vois, je vois les, tout le monde avec des. des, des Là-bas, les petits, ils sont tout le monde incontents avec des. des... Ah, j'ai dit, mais comment c'était un jour Je n'avais pas que ce parce qu'ils étaient à la fin de leur histoire. C'est comme ça, hein? Parce qu'à la fin de leur histoire, là, tout le monde s'est mis en là-bas. Et ils n'ont pas peur. Hein? Ils sont vraiment contents de partout, ils vont en centre-ville, effectivement. Mais vous. Oh, vous savez ce que les parents me disent Oh, mais quand nos enfants vont à l'école, il faut que ça s'habille quand même comme pour l'école. Oui. Ça veut dire quoi On peut mettre des mini. quoi. Mm. c'est bon. <rire> pas pour vous. C'est pour vous dire, effectivement, pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que eux. Et, et, et quoi, il croit à ce qu'il croit. Regardez comment ils sont. Et toi, tu dis que tu crois dans les dieux vivants. Mais ces dieux vivants qui sont, il a une parole. C'est ce qui fait de lui Dieu parce qu'il a parlé. Et toi, si tu nous connais effectivement aussi, ce n'est pas pour rien que tous ces hommes ici que nous avons, et que nous connaissons, comme Josué, et c'est la personne qui a su aussi, Citer une parole aussi, s'il m'avait dit que moi et ma maison. Moi et ma maison. Ça veut dire que dans ma maison, mon fils ne peut pas donner des ordres. Ma fille ne peut pas donner des ordres. Il ne peut pas dire, moi je m'habille comme ça, je fais comme je veux, je sors quand je veux, je fais ceci, ceci. Ah non, c'est chez moi. Ici, chez moi, on sert Dieu. Qui te plaise ou pas, chez moi la maison. On sert ces dieux-là. Je répète bien, moi j'ai dit, que mon dieu te plaise ou pas, étant chez moi, tu es censé pouvoir les servir. Amen. Alors, s'il si ne te plaît pas, alors moi non plus, je ne te plais pas, alors tu vas où tu veux. Mais si c'est chez moi à la maison, petit, grand et moins grand, même bébé, on se soumet. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, comme... Cet homme-là disait, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Parce qu'aussi longtemps qu'ils sont sous ton toit, tu demeures responsable. C'est pour ça, vous, enfin, je parle, je parle, vous savez qu'il n'y a pas que vous, hein. Qui aimait tant donner tant de liberté et je l'ai toujours répété ici, j'ai dit, quand vous donnez tant de liberté à votre enfant, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Moi, mon enfant, même mon petit enfant, je connais sur le monde, vous le connaissez, il ne peut pas se permettre de se voir s'habiller n'importe comment. Ah bah ben oui, c'est sûr et certain. Moi je l'ai dit ici, frère, oui c'est comme cela. Vous ne pouvez pas vous permettre que votre enfant vienne vous obliger. « Non, moi je vais porter des choses comme ceci, et ceci et cela. » Non, quand c'est correct, c'est correct. Mais quand ce n'est pas correct, ce n'est pas l'enfant de conduire une personne âgée quand même. Je crois que quelque part, il y a quand même du respect. Même si votre enfant a 40 ans, vous avez... Si c'est le vôtre, vous n'aurez si quand même pas le même âge, non S'il a 40 ans, toi tu dois quand même être plus âgé quand même. Donc il sait qu'il te doit du respect en tant que père, en tant que mère. Alors quand papa dit, quand maman dit, l'enfant doit obéir. Ça c'est ce que notre père nous a instruit. Vous me suivez bien Ce que si mon père m'a instruit, je parle bien de mon père, pas mon père terrestre. Si mon père céleste m'a instruit comme ça, je dois aussi instruire aussi les miens comme ça. Donc je les transmets l'éducation que j'ai. On a ton père et ta mère. Et ceci et cela. La Bible les dit effectivement. Et comment Dieu, parce que Dieu, nous, nous, si comme nous l'appelons notre père, il doit aussi nous éduquer. C'est sûr, non Il doit nous éduquer. Donc nous avons une éducation, nous, qui fait que dans ce monde ici, nous étions mal éduqués par nos parents. Parce que nous avons hérité de mauvaises éducations, effectivement, ainsi de suite. Mais quand nous sommes maintenant nés de nouveau, il y a une différence. Maintenant nous avons un père qui nous éduque, il a commencé à pouvoir nous éduquer et ceci ci et cela. Et à notre tour aussi, nous devons aussi éduquer aussi le nôtre. De rapprendre effectivement comment et les choses doivent se faire aussi dans la vie, dans la marche, effectivement, ainsi de suite. Dans le monde, ils vont attraper effectivement, vous savez, euh, des éducations à gauche et à droite, effectivement, avec des euh, habitudes qui ne viendront pas. Mais quand ils viennent dans la maison, chez nous, parce qu'à l'extérieur, on ne sait pas contrôler, l'école donne n'importe quoi. Mais quand ils viennent à la maison, qu'est-ce que vous allez faire Mais vous récupérez vos enfants. Qu'est-ce que vous allez faire, effectivement Mais nettoyage. C'est qu'on les, qu les a amassés là-bas. Il dit, mais vous avez amassé ça, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Pourquoi Parce que chez nous, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, parce que là, nous savons maintenant, comme les autorités, il faut qu'on connaisse les dieux que nous servons. Et quelle est donc la relation que nous avons avec ces dieux Même si vous êtes personne âgée aujourd'hui, que votre fille ou votre fils a 60, 50 ans, vous serez toujours plus âgé Bien sûr, c'est un plus âgé. Ça veut dire que vous aurez toujours un mot à dire à votre fils et à votre vie. Bon, je vais vous poser la question. On ne va pas rester longtemps. Vous allez dire, oh frère, tu exagères. Il n'y a pas de problème, je peux exagérer comme vous le pensez. Mais dites-moi l'Écriture, elle dit quoi Honore ton père et ta mère. Est-ce que la guitare a ajouté Honore ton... Oui, ton père et ta mère Est-ce que l'Écriture a ajouté Honore-les jusqu'à 25 ans Vous me suivez bien donc, est-ce qu'il est seulement ton père jusqu'à la majorité Il sera toujours ton père, non Jusque quand toute ta vie entière. Donc, s'il est ton père toute ta vie entière, toute ta vie entière donc tu dois l'honorer. Alors, ça veut dire qu'il a toujours un mot à te dire. Parce que maintenant sur la liberté, c'est pas ça que le Seigneur nous a, a instruit, effectivement, à pouvoir savoir comment agir, effectivement, avec les nôtres. Ils seront toujours nos enfants. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que même quand ils sont âgés, effectivement, après 50 ans, ils seront, ils seront, ils seront, ils seront toujours maman et papa. Toujours. Parce que maman et papa, on ne change pas. Le respect Il restera hein. toujours ce respect-là. Donc, c'est nécessaire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissions et que nous comprenions effectivement quelle est donc la relation que nous avons avec ces dieux. Qui est-il Effectivement, pour moi. Et comme nous le disons, effectivement aussi, nous allons lire, nous allons lire effectivement, effectivement aussi, mais en fait, je cherche à pouvoir avoir une vie éternelle avec lui. Mais est-ce que je comprends vraiment qui est-il, la personne avec qui je vais passer mon éternité Pour passer cette éternité avec lui, il faut d'abord comprendre la raison pour laquelle, sur la terre, vous devez comprendre, frère et sœurs, autrement, frère. Parce que d'abord, si vous, vous me suivez, si vous, vous ne comprenez pas, vous savez pas effectivement d'abord qui il est, la personne avec qui vous voulez passer l'éternité, dit bon, je vais vivre éternellement avec toi, ainsi de suite. Alors lui quand même, il doit aussi savoir quelle est la personne avec qui il doit passer l'éternité avec. Si toi tu ne te poses pas cette question-là, tu veux toujours donner moi la vie éternelle, mais lui doit aussi poser la question, est-ce que moi qui suis éternel pourrais-je se passer l'éternité avec une telle personne. Voilà. Si toi tu ne te poses pas la question, Dieu se pose la question. Mais bien sûr. Je le regarde d'abord, lui, comment il est. Bon, je donne d'abord une parole. Comment il réagit Parce que <rire> ce que je lui dis, moi, c'est ma volonté, ce que j'aime, mon désir le plus profond, c'est ça que j'aime. Bon, maintenant, j'ai dit, il veut, tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes, tu veux passer les... les c'est pas, tu vas passer 200 ans avec moi, pas 200 ans, mais toute une éternité. cest à dire qu'il n'y aura plus de femmes. Et moi, je veux vivre je veux mettre un temps sans fin avec toi. Qui d'abord, un, tu t'intéresses pas beaucoup à moi. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Deux, tu t'occupes de rien de ce qui me concerne. Toi, tu es toujours attaché à ce qui te plaît, toi. Disait, c'est que donne-moi fais-moi ceci et donne-moi ceci. Et quand moi je te fais passer parce que moi je veux, c'est la révolution. Alors, comment veux-tu que moi je passe éternité avec toi? Que Dieu nous aide, Amen. mon frère et ma soeur. Réveillons-nous. Nous n'avons pas à faire avec des gens de monde, effectivement, qu'on va passer 20 ans, 40 ans, 50 ans, tout ce que vous voyez d'études. Parce que même c'est bien matériel que vous désirez tout le temps avoir ici. Vous allez vivre avec pendant combien de temps? Même pas 150 ans. 40 ans, 60 ans, même 100 ans, même 70 ans. Vous vivez avec tous ces biens-là, 100 ans, et puis après. Mais toi, tu désires des biens qui soient impérissables vivre avec quelqu'un qui est éternel mais maintenant il doit voir effectivement c'est que parce que dans ce monde dans lequel tu te trouves aujourd'hui comment tu peux faire comment parce que regardez comment dieu fait aussi les choses merveilleuses mon frère ma soeur c'est pour ça qu'il nous est vraiment nécessaire que nous entendons vraiment pas la parole des hommes mais la parole de dieu déjà sur la terre il veut voir dans un monde où tout en fait est contraire à sa à son désir. Comment toi, tu réagis pour lui prouver que vraiment, je t'aime. Et puis, deuxièmement, ce qui est merveilleux, c'est ce là qu'il veut aussi voir. En fait, tu, es, tu as l'habitude de pouvoir toujours t'intéresser à des choses que toi, tu vois. C'est la nature de l'homme. Mais si Dieu vient vers toi pour te dire que pour marcher avec moi. Marcher avec moi. <rire> Il n'y a pas un autre moyen. Quel est ce moyen qui t'a prouvé pour marcher avec lui mais Il n'y a pas d'autre moyen que tu peux marcher avec moi. Parce que sur la terre, eh bien, tu en dans un environnement qui t'environne. Mais dis-moi, mais moi ici que tu désires, tant, tu dis que je t'aime, je Parce que tu dis, ah oh, je t'aime de tout mon cœur. C'est vrai, mais, mais en fait, moi ici, <rire> pour marcher avec moi pas la vue. Parce que toi, pour aimer quelqu'un, il faut voir sa beauté. faut voir comment. Il est cette personne, c'est vrai ou pas Mais moi, tu peux pas me voir. Tu es obligé de marcher avec moi par la foi. Alléluia. Non, Dieu est grand. Mon frère et ma soeur, nous jouons avec la chose la plus précieuse pour nous en fait. Parce que nous le ramenons à une dimension tout à fait terre à terre. C'est plus précieux que vous pouvez imaginer. Beaucoup plus précieux en fait. Voilà pourquoi. Il observe et regarde effectivement. Il te donne quelque chose que toi tu ne peux pas toucher. Vous savez, il y a des paroles que le Seigneur nous donne et nous dit dans sa parole, effectivement, et qui ne peut pas arriver à pouvoir être reçu et accepté par l'Esprit de l'Homme. Et c'est ça sa volonté, en fait. Je pourrais vous lire beaucoup dans les scènes Écritures, mais puisque nous sommes déjà 21 h qui vont vous choquer, qui vont vous faire, c'est pas possible, c'est pas possible. Pour quelle raison Parce qu'il est dit, en fait, pour voir, toi, quelle réaction tu vas avoir. Faire la volonté de Dieu. Vous avez remarqué que l'écriture insiste sur un point tellement très important. Après avoir beaucoup parlé, effectivement, montré, effectivement, ici, il dit... Un Hébreu au chapitre 35. Vous pouvez aller lire avec vous. Chapitre 10, pardon. Donc, donc Hébreu chapitre 10, verset 35. On nous dit cela. Hébreu 10, verset 35. Je c'est pas vrai, c'est. Ça va On peut continuer parce que quand vous commencez à pouvoir vous fatiguer, ce n'est pas nécessaire. Hébreu chapitre 10 je vais pas rester longtemps, on va partir. Hébreu chapitre effectivement aussi. Voilà ce qu'il que... qu dit, mmh. verset, euh, verset 35. Il dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » cette rémunération avec vos yeux parce que quand vous travaillez tous les efforts que vous faites effectivement même quand vous voulez faire des sur les activités vous voyez quand même un paquet d'argent qui attend le paquet d'argent vous pouvez le voir non parce que sur votre compte il tombe en fait des chiffres chaque mois vous le voyez donc ça vous donne courage de pouvoir continuer les mois prochains à travailler parce qu'à la fin, vous avez la récompense. C'est normal. Mais ici, on nous parle d'une grande rémunération. Vous voyez cette rémunération, vous, de vos yeux Et vous ne savez même pas tellement très bien comment elle se présente cette rémunération. Vous voyez, mon précieux frère, ma bien-aimée sœur, quand nous entrons ici dans les scènes écritures, vous commencez à vous poser la question de savoir, est-ce que j'ai la foi Et vous vous demandez, est-ce que vraiment je me suis vraiment engagé vers Dieu <coughs> Ce qui veut dire qu'avant, on allait comme des aventuriers en fait. Nous ne comprenons pas tellement très bien quand le Seigneur nous disait, ne vous inquiétez de rien. Des choses sont, sont bon, des bons, des sont les choses, ce aime le monde. nous ne comprenons pas tellement très bien. Mais si maintenant nous asseyons, enfin, quand nous entendons ces gens nous posent la question, si on commence à se poser la question, Seigneur mon Dieu, les choses commencent à devenir un peu plus claires. On commence à devenir un peu plus conscient, beaucoup plus sérieux nous-mêmes. On commence à comprendre maintenant effectivement que je ne dois pas venir à l'Assemblée simplement par coutume. Parce que je dois venir maintenant, parce que pour moi, c'est une nécessité. Donc, je ressens le besoin. Seigneur, je ne peux plus me plaindre. Pour pouvoir dire, mon Seigneur, je suis suivi. Mon Seigneur, je dis non. Je dis, mais je dois venir. Je suis senté pouvoir être là, parce que pour moi, en tant que fils et fille de Dieu, oh oui, j'ai une grâce de pouvoir savoir que je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. L'effet de l'être, c'est tout pour moi. Dans ce bas monde ici, c'est plus que l'or que je peux avoir, plus que les matières, tout ce qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut même posséder. Être un fils de Dieu. Être une fille de Dieu. Maintenant je comprends, maintenant je dois comprendre la valeur de pouvoir. Et c'est ça, ça c'est 100% vrai mon frère. Être un fils de Dieu. Quand je comprends que je suis un fils de Dieu, non, alors je dois l'aimer. Parce que si il est vraiment mon père, et que moi je suis sorti de lui, je suis dans ce bas monde ici, que je regarde ce monde dans lequel je suis aujourd'hui, Seigneur, je ferai tout ce que toi tu voudras. Je sais que Dieu nous aide. Ça veut dire que moi, je deviens obéissant. L'évangile pour moi, dans l'évangile, dans la parole de Dieu, il n'y a aucune chose qui doit être difficile pour moi Ou même quelque chose que Dieu aurait à pouvoir mettre là pour que ça soit contre moi ou me faire des choses comme ça dire Tout ce que Dieu aurait dit En tout cas, pour moi, cette chose là, je dois tout faire pour que ça se retrouve en moi parce que c'est une obligation de voir dire je dois parce que je dois avant je disais Seigneur je vais pas aller en enfer c'est pour ça que je dois mettre ta parole en pratique maintenant je compris maintenant je comprends maintenant que vivre ta parole à toi oh là là là là là là là là cela est une grâce extraordinaire donc ça fait de moi un Dieu Vous avez bien entendu Vivre la parole de Dieu, ça fait de moi un Dieu. Donc si je suis un Dieu, alors je dois vivre la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Si je suis un Dieu, je dois vivre la parole de Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre la parole d'un chien. Hum. Un Dieu est au dessus d'un voleur. Un Dieu est au dessus menteur. Un Dieu est au dessus colporteur. Est-ce que vous comprenez cela un Dieu ne tout tout C'est pour ça qu'il me dit Mais que votre ne bouge, ne saute rien de ceci, de cela, vos pensées. Donc un Dieu ne pense que juste. Un Dieu ne pense que. Mais c'est la vérité. Donc ce que Dieu nous dit dans la parole, c'est pour nous. Que ça soit dur. Mais en fait, ça ne peut pas être dur. Parce que je suis un fils de Dieu et je suis un Dieu. Et je suis appelé à pouvoir vivre comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'il nous dit que si le monde ici était mon monde, il combattrait pour moi. Mais le monde m'a haï parce que je ne suis pas du monde. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire qu'on est plus au-dessus du monde. Si le monde, waouh, si le monde aïe lui, ça veut dire que nous avons la même nature. Alors il est impossible que le monde puisse arriver à pouvoir m'apprécier. Toi, tu dois être sûr et certain que si dans ce bas monde vous me suivez, Amen. vous prenez plaisir au monde, vous réjouissez dans ce monde, et vous êtes tellement si heureux le monde effectivement vous apporte, effectivement il y a un problème avec votre nature. Dieu ne vous a pas dit que vous ne devez pas avoir de maison. Ne confondez pas les choses. J'ai une maison, mais je ne vis pas pour la maison. Quand j'étais dans le monde, je voudrais avoir de maison pour montrer aussi aux gens que j'ai une maison. Pour faire ceci. Oui, ça passe chez tout le monde. Mais quand j'ai une maison aujourd'hui, ce n'est pas pour montrer aux gens que j'ai une maison, mais c'est parce que je dois vivre dans un endroit. Et si elle est grande, c'est pour recevoir mes frères, et ou mes enfants que j'ai effectivement. Donc, chaque chose, vous comprenez la valeur, l'utilisation de la chose, parce que vous êtes de, de Dieu. Donc, ce ne sont pas des choses du bon qui peuvent vous asservir, mais c'est vous pour quelles les choses existent, pour l'utilisation dans l'espace-temps dans lequel vous êtes. Est-ce que vous comprenez C'est pourquoi il ne faut pas voler un frère. Il ne faut pas voler une sœur. Être toujours juste. Jamais haïr. Parce qu'un Dieu ne peut pas avoir de la haine. Un Dieu ne peut pas parler du mal de l'homme. Un. un Dieu, est qu est ce qu'il est, c'est quoi On a toujours dit, non, Dieu est amour. Donc, si je suis fils de Dieu et que je suis Dieu, je dois être plein d'amour. On dit que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Nous voulons le lire, hein Puis je vous laisse aller, hein Matthieu, chapitre 5, je pense que c'est cela aussi. Nous lisons et puis nous allons, nous allons rentrer, hein Nous lisons au chapitre 5, n'est-ce pas Puis nous rentrons à la maison, n'est-ce pas Mais Je ne vais pas vous garder longtemps, hein, ici, hein Chapitre 5 de Matthieu. Mais vous savez que ça fait... C'est une grâce que je peux vous avoir, hein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 Heureux le débonneur car ils hériteront la terre Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux car ils obtiendront Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils le verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés Alors bon, nous continuerons plus tard après Donc vous voyez en fait Toi étant fils de Dieu, tu es Dieu Un Dieu ne peut pas porter des ordres quelque part Lorsqu'il arrive quelque part, que la paix soit avec vous. Il apporte toujours la, la paix. paix. Et quand il sort, il laisse toujours la paix. Donc, les paroles qu'il va apporter, effectivement, quand il sort dans cette maison-là, il n'aura pas parlé d'autre chose que des paroles qui ramèneraient toujours la communion, l'unité sur ce que Dieu est, ce qu'il veut que nous soyons. Et quand il y a une situation. Toujours le cœur aussi pour pouvoir aider, soutenir et aller de l'avant ainsi. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux ce soir. Nous sommes approchés de ton de grâce, au mon roi, pour te remercier encore ce soir pour la grâce que toi, tu nous accordes encore aujourd'hui, Père. Nous sommes à toi et nous avons ce désir, comme nous l'avons entendu encore dans les psaumes, encore ce soir. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Je voudrais te dire encore merci. Merci vraiment pour ce que tu fais pour nous, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Que tu nous pardonnes parce que parfois, lorsque nous traversons des moments tellement difficiles, Jésus, la Bible dit, comme David pouvait le dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette est ton bâton. Je ne crains point aucun mal. Mon Dieu, puisses-tu vraiment nous aider Nous n'avons pas de moments faciles, passant, Saint-Dieu, mais nous avons beaucoup de situations difficiles dans notre marche. Nous avons besoin de toi, mon béni, mais Seigneur Jésus. Et tu as fait de nous, des fils et des filles, un peuple qui t'appartient. et de nous aussi, Père, tu dieu avoir ce caractère qui est en toi, ta nature à toi et ta façon de pouvoir voir les choses. Et, que tu nous pardonnes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous voulons vraiment revenir davantage à toi et apprendre encore davantage à, à nous tenir encore silencieux devant ton ton de grâce, mon bénémoine Père saint implorant ta grâce, mon roi, et attendant vraiment ton soutien et ton secours. Tu es vraiment un, un secours pour nous qui ne peut pas manquer au temps de la détresse, mon roi. Jamais tu ne manqueras, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es ta parole. Tu es les dieux de ta parole, tu es le Dieu de ta promesse, mon bénémoine, Père Vincent, nous t'en sommes, reconnaissants. Souviens-toi de mes frères et sœurs, souviens-toi de chacun de nos Pères sans Dieu, de ces moments difficiles que chacun passe, mon bénémoine, Père sans Dieu. Nous avons vraiment nos yeux fixés sur toi. Nous ne voulons pas oublier qui nous sommes, mon bénémoine, Père sans Dieu. Nous ne sommes pas du monde, mon bénémoine, Père sans Dieu. Pour agir selon le monde, mon bien-aimé Père saint Dieu, nous ne sommes pas d'ici-bas, mon bien-aimé Père saint Dieu. Tu l'as toujours dit. Nous pouvons nous souvenir que nous sommes des pèlerins, étrangers, voyageurs sur la terre, mon roi. Je te suis vraiment reconnaissant encore ce soir pour ta bonté, mon bien-aimé Père saint Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde et tes compassions encore, mon bien-aimé Père. Nous pensons beaucoup à nos frères de sang partout où ils sont, Seigneur Dieu. Ceux qui traversent des mois difficiles, ceux qui sont malades aussi, mes bien-aimés qui pensent que on les a oubliés, mes personnes, Dieu. Mais toi, tu n'oublies pour moi pas personne, mon bien Père personnes Dieu. Nous, nous ramenons, nous, nous revenons à toi, mon bien-aimé personne, Dieu. Soutiens ton peuple, soutiens tes fils et tes filles, mon roi. Aide-nous encore, mon bien-aimé participant. Continue encore la marche, mon roi. Nous tiendrons jusqu'au bout, mon bien Père personnes Dieu. C'est pour cela que tu nous as choisis, tu nous as aussi appelés dans ces temps où nous sommes. C'est pourquoi nous implorons ta grâce, à toi, mon bien mon participant. Tu nous as accordé la grâce, voici en savoir que tu nous changes aussi le cœur, l'esprit aussi, béni père tu Dieu, aidez-nous vraiment à être véritable, des véritables croyants, mon béni père tu à changer notre façon de voir, de parler, mon béné-père, saint Dieu, parce qu'un Dieu ne peut pas parler comme ça, Seigneur, Jésus. nous sommes des fils de Dieu, mon roi. Puis-tu encore nous aider, puis-tu encore nous soutenir, en fait que nous revenions, oh, comme tu nous as montré, les hommes, à être à genoux, Père Tubissant, Dieu, à pouvoir te prier, t'employer la grâce, ça n'est plus, être comme les hommes, Père saint Dieu, sont, mon -de Père de Bissan, mais à nous accrocher davantage à toi. Tu es la source de nos vies, mon bénémoine, Père de Bissan, la solution vraiment à tous nos problèmes, mon roi puisses-tu agir pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur Jésus. Ils sont les nôtres que tu nous as donnés, Vénéme Père Saint Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme te t'exalte encore pour te offrir, pour te bien faire, mon Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. A toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Merci pour ce que tu fais pour nous, Père Saint-Dieu. Merci pour les enfants que tu nous as donnés, pour les petits-enfants, béni Père Saint-Dieu, pour nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu, que tu as donné à grâce, nous à avoir Père Saint-Dieu. Nous voulons veiller les uns sur les autres, mon béné, et Père saint on oh, nous poussiez à pouvoir avoir cet amour divin les uns les autres, perdus. Dieu. Avancer davantage à, à l'obéissance de ta parole à toi, mon bien Père Tubissant. Nous ne voulons pas faire ce que les autres font. Nous voulons faire ce que toi tu veux, Seigneur. Vivre pour toi encore aujourd'hui, Père Saint Dieu. Nous ne voulons pas suivre nos sentiments, nos émotions, mon bénémoine Père Saint Dieu. Nous voulons, facilement, Père Tubissant Dieu, faire ce que toi tu veux. Même si ça ne nous plaît pas, mon bien Père Tubissant, mais ça nous plaira plus tard quand nous aurons compris, Seigneur. Aide-nous encore, mon bénémoine Père Saint Dieu. À toi la gloire. L'honneur, la puissance et la victoire, mon sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père Dieu. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Je demande seulement à être comme lui. Vous le connaissez, non C'est ce que nous voulons tous bien, mon précieux frère. Que Dieu te bénisse.